Que vous soyez addict aux dernières tendances, un peu dans les nuages, ultra pointilleux ou encore super bavarde, avec l'appli Mythique, multipliez vos possibilités et faites des rencontres qui vous ressemblent. Toujours en mouvement, Cécile télécharge en quelques secondes ses meilleurs clichés depuis Facebook pour se montrer sous son meilleur jour. Vincent, lui, sait exactement ce qu'il cherche et n'en dérogera pas. Il définit ses critères en fonction de ses goûts et reçoit des alertes quand quelqu'un lui correspond. Mathilde, elle, préfère les surprises. Elle consulte les profils qui sont tout près d'où elle se trouve ou se laisse porter par le shuffle où plein de monde l'attend. Tiens, un certain Arthur lui a tapé dans l'œil. Une petite conversation pour briser la glace À partir de son mobile ou de sa smartwatch, Arthur accède au profil qui lui plaise. Hum, Mathilde Arthur n'est pas seul à se laisser séduire. Et quand Cécile, Vincent, Arthur et Mathilde ont envie de sortir pour faire des rencontres autrement, ils le font aussi grâce à Mythique. Envie de les rejoindre Téléchargez dès maintenant l'application Mythique